Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous proposer de travailler avec des pochoirs et euh, notamment avec euh, l'utilisation d'ancrage. Alors, on va choisir déjà des pochoirs. Euh, J'ai déjà découpé euh, du papier aquarelle au format A6. J'ai déjà un peu préparé le matériel. Hop, je voudrais proposer aussi plusieurs types d'encre différents euh, pour vous montrer un peu les rendus qu'on peut avoir. Alors on peut commencer par exemple avec ça, donc ça c'est des encres, euh, c'est marqué DecoTime comme marque euh, et ce sont des encres de chez Action, donc Action pour les personnes qui ne savent pas, c'est euh, une chaîne de magasins euh, qui sont extrêmement pas chères et qui ont parfois des très bons produits pour le scrap, des fois la qualité n'est pas tout à fait au rendez-vous. Là c'est un pack d'encre avec euh, Shulk euh, Ink, donc euh, Shulk c'est euh, la craie. Et il euh, y avait une métallisée et puis euh, trois chalques. Donc on va tester avec par exemple euh, la métallisée et puis là les... on verra après si on met euh, une, autre, euh, une autre entre. Donc là on est sur du jaune mais comme elle est métallisée je sais qu'elle me met des petites, euh, des petites cochonneries, des petites paillettes. <rire> voilà. Et, et traiter les paillettes de cochonnerie c'est la fin du monde le drame alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ça c'est un applicateur c'est assez pratique, celui-là aussi vient de chez Action ce qui permet d'avoir vraiment quelque chose de pas cher celui-là est extrêmement léger on n'est pas au top de la qualité bien sûr euh, mais il est vraiment pas cher, et euh, pour les personnes qui ont les mains qui fatiguent vite, euh, et les doigts, c'est plus facile, souvent, de faire ça. Mais quand on a l'habitude, avec des années, euh, avec des éponges, en crispant, les, en crispant les doigts comme ça, autour de l'éponge, des fois, on est un petit peu perturbé par l'utilisation d'un outil de ce type. Donc l'idée, c'est de venir prendre de l'encre. Je vais vous montrer un peu la manip. Voilà, On vient prendre, prélever de l'encre sur l'outil euh, de mélange d'application etc je décharge un peu donc là j'utilise un tapis de teflon euh, c'est un tapis de scrap mais je pense qu'on peut le faire avec d'autres trucs et je viens de déposer ma couleur si possible en faisant ce qui est mouvement rond ce qui permet de limiter euh, le, le, la, la quantité de mouvement visibles si euh, on ne décharge pas et qu'on ne fait pas ça on va avoir tendance à avoir euh, des pack de couleurs, euh, c'est généralement considéré comme pas esthétique, vous pouvez apprécier, mais généralement c'est pas c'est pas considéré comme joli parce que euh, parce que ça fait des marques, ça fait euh, cette impression qu'il y a des grosses traces et tout ça, alors hop, je vais aller un peu vite, je crois que mon encreur est mort donc j'essaierai de chercher après si je trouve des astuces en remettant de l'eau pour euh, récupérer de l'encre, c'est un problème qui m'arrive souvent, pourtant je, je, quand c'est pas pour euh, du, du, des petites créas comme ça, où j'ai vraiment le, le pot à proximité, généralement j'essaye de, euh, de refermer tout de suite mes encreurs. Mais euh, dès qu'on n'est pas sur des encres euh, de type Versafine, euh, c'est quand même super, ben là je n'ai pas déchargé, mais... Comme je vous le disais, mon encreur, il est, il est assez raide. Donc, euh... donc au final, c'est pas forcément gênant. On peut faire aussi hein, des traits comme ça, notamment euh, pour lisser et puis, ou quand on fait des, des zones euh, comme ça. Euh, par contre, faites attention à vos doigts qui peuvent être euh, bah, chargés en couleurs et euh, vous faire des belles empreintes de doigts bien, bien moches. Hop voilà, donc vous pouvez prendre un petit papier, un petit tissu, là je vais utiliser ce que j'utilise pour euh, décharger. Mais je ne suis pas sûre que j'ai vraiment besoin de décharger. Euh... Normalement non, parce que là je vois bien que euh, j'appuie je <rire> tape Et, euh... Et non, je le vois, je le vois ici, il n'y a pas, de... Y a pas de, grosses, euh... de grosses traces. Bon, super. Donc mon... je commence ma démo avec un, un encreur mort, c'est pas grave. Je le décharge quand même parce que j'ai quand même une, une, une barre en fait en faisant mes... Hop. Bon, ça ne me satisfait pas, je vais le mettre de côté, je verrai si je peux réutiliser ce qui reste de couleur en mettant de l'eau ou pas dedans. Parce que ça dépend en plus, il y a des encres à eau, il y a des encres à... à alcool. Alors, je vais le sortir. C'est pas un système qui sort... Normalement, les fleurs comme ça, on peut démonter. Là, normalement, c'est fait pour. Voilà. Alors, il fallait appuyer légèrement pour pouvoir tirer. Alors, ça, ça se pose pas par contre. Donc, Pff, hein, les fleurs, c'est un... une présentation euh... Euh, jolie. Ça prend pas des masses de place si vous en avez pas 3000 parce que c'est pas pratique à ranger. C'est un truc un peu rond, mais pas tout à fait. Hop, ça je vous expliquais pourquoi j'ai des morceaux de masking tape mais du coup celui-là on ne peut pas le poser il y a des fleurs d'autres marques je crois que celui-là aussi c'est un action il y a des fleurs d'autres marques euh, qui peuvent se poser et là on voit que j'ai beaucoup plus de couleurs donc ça c'est vraiment pas bien foutu bon <rire> je décharge je commence à amorcer et hop. alors pour travailler euh, proprement là j'ai une tâche une... Euh, un, un sous verre ver, euh, sous, mon sous-main est en verre. C'est extrêmement pratique parce qu'on peut découper dessus, euh, on peut faire de la peinture dessus, ça se lave très facilement. Euh, et euh, j'ai toujours dans mon bureau de quoi nettoyer mon bureau avec un, une lingette et puis un pschit à nettoyer. Euh, ce qui fait que je n'ai pas forcément besoin de me lever et quand j'ai mal au dos, je suis en crise. Euh, C'est hyper pratique euh, d'avoir une installation qui est pensée euh, en termes d'ergonomie. Donc là, on voit que mon jaune il, il pète beaucoup plus. Euh, ici, j'ai une zone centrale encore un peu claire. Euh, ce n'est pas ce que je voudrais là. Ça peut être intéressant. Moi, j'aime bien avoir des zones centrales claires et euh, des choses qui s'assombrissent en allant vers l'extérieur parce que ça m'évoque la lumière qui, euh, qui va un peu partout mais là c'est pas sur cette idée là que je voudrais travailler donc je vais bien lisser ma couleur pour avoir quelque chose de très homogène voilà. C'est souvent aussi pour ça que vous verrez que la plupart des personnes elles vont euh, faire des cartes avec une bordure euh, plus foncée. Ça réattire l'œil vers le centre et ça vient mettre vraiment un cadre euh, à la carte. Du coup, c'est assez joli. Donc là, euh, hop là, j'essaye de le mettre correctement. Je vais faire varier la lumière. Voilà. Et on voit effectivement qu'ici, c'est un petit peu plus foncé et qu'on a un jaune qui n'est pas 100% uni. Ce qui est intéressant, justement, avec cette technique-là. Hop Je vais changer de couleur. Je vais passer sur du vert. J'ai envie. <rire> Je pense que ça servira pour une carte un peu style euh, nature. Donc là, on a un verre Et euh, l'autre couleur que j'ai euh, en chaque J'aurais réussi à les perdre. Elles sont là. Euh, ça, c'est aussi un verrement suffisamment. Et ça, c'est marqué pastel bleu, que je vois carrément vert. On va essayer avec les deux là, ça me permettra de vérifier s'ils sont fonctionnels ou pas. Donc, à mon sens, on est plutôt sur des verres. Euh, ça, en fait, si elle est déjà verte, c'est parce qu'elle n'est pas, pas neuve. Euh, neuve. hop là, euh, elles, sont, elles sont blanches la plupart du temps. Donc celle-là c'est celle dont je ne me suis pas encore servie. Je vais vous montrer la boîte. Où je les range. Et puis ici ben, j'ai du bleu. Euh, je vais ici on devrait pouvoir le voir. C'est un petit peu du gris que j'ai utilisé. Et en fait, si vous voyez la mousse, elle est complètement euh, euh, éclatée. C'est euh, un carnage et ça c'est sur les bords des pochoirs. Le fait de faire ça, ça vient péter la mousse et notamment si elle n'est pas de bonne qualité. Et là, je dois dire que la mousse elle n'est pas du tout résistante. Euh, du coup, bah oui, c'est abîmé. <rire> Étape suivante, on va mettre le pochoir. Alors, bah, vous placez euh, comme ça vous, vous arrange. Là, le concept, c'était des tâches. Donc, on n'est pas sur quelque chose où je veux un motif précis à un endroit précis. Et puis, on va euh, fixer le pochoir pour éviter... Euh, ce qui ne manque pas d'arriver avec moi, euh, c'est-à-dire que le pochoir bouge et qu'on fait Oh non voilà. Alors ça c'est du masking tape, euh, celui-là c'est du glue que j'aime pas, donc j'utilise pour ça, c'est ce euh, code de masquage, euh, je suis en train de songer à vous faire un, un fichier euh, traduction plutôt que mes petites notes, à chaque fois ce sera plus facile. Et euh, je le réutilise euh, jusqu'à ce qu'il soit mort, et puis voilà. Alors, je vais utiliser ces deux couleurs-là. Je vais refermer celui-ci, le mettre de côté, et on va voir si celle-là, elle fonctionne. Ah, ça me paraît vert, parce qu'en fait, euh, j'avais dû foutre euh, un truc pas propre dessus, et du coup, il y a du vert. On verra bien ce que ça fait. Hop, euh, Je vais commencer par le plus clair, généralement, c'est aussi ce qui est conseillé. Parce que euh, bah sinon, le foncé, ça se voit plus sur le clair que le clair sur le foncé. Et du coup, on peut se retrouver avec des tâches indésirables si on commence par le plus foncé. Donc cela là effectivement, il semble beaucoup plus efficace. Alors, l'idée, c'est quand même de bien maintenir le, le pochoir. Hein. Parce que là, je n'ai pas mis de, de colle. Euh, je vous montrerai sûrement un autre, soit aujourd'hui, soit euh, une autre fois. Peut-être pas aujourd'hui, parce que les techniques-là euh, ne demandent pas forcément d'avoir quelque chose qui adhère super bien. Ce qui est le cas quand on utilise des produits plus liquides. Où là, il faut que ça adhère, parce que le moindre truc, bah, il va baver en dessous hein, il va couler. Euh, C'est d'ailleurs un des problèmes que j'ai avec mes gesso. Ils sont trop liquides et coulent en dessous donc euh, souci d'application. Après, quand on fait des, des trucs un peu vintage euh, euh, ou euh, euh, tous les styles où en fait ça se fait d'avoir des trucs animés euh, et tout ça. Ah, ça rend très bien c'est nickel mais euh, moi j'aime bien les, les styles clean and simple donc des trucs ultra propres très léchés euh, la moindre bavure avec ce type de style euh, ça va pas quoi voilà alors on va essayer ce, ce bleu là <rire> ce bleu vert De toute façon, au pire, si vous faites un truc qui n'est pas réussi, qui n'est pas beau, c'est pas grave. Vous le gardez de côté, vous ne le donnez pas, ou vous le retravaillez, ou vous vous servez du papier comme brouillon. Ça, je crois que c'est vraiment euh, le, le, le message le plus important que je pourrais vous transmettre. C'est, euh, prenez pas la tête avec ça. Si c'est pas réussi à votre goût, et eh ben continuez à pratiquer. C'est comme ça que ça deviendra euh, mieux. Euh, L'erreur est humaine, essayer de corriger les erreurs. Et puis, euh, oui, c'est bon. Puis souvent, souvent, la plupart des trucs ils sont rattrapables si on, on pense pas de la même manière. Parce que par exemple, là, si je commence à penser couleur et je me dis, ah non, j'aurais pas dû mettre cette couleur, machin, bah oui, je peux pas l'enlever. Mais euh, je peux peut-être mettre un embellissement sur l'endroit qui me plaît pas. Ou euh, utiliser le papier euh, pour. Euh, comme papier pour perfo et utiliser ça pour faire euh, des zones dans Il y a plein de possibilités mais voilà, faut pas se figer sur l'erreur et il faut le constater éventuellement parce que euh, vous évitera peut-être de le reproduire et puis après bon, on va trouver autre chose. Voilà donc là c'est grosso modo ce que je voulais faire avec une zone externe foncé donc là j'ai pas euh, retamponné systématiquement parce que je vois que retamponner je veux dire ici hein, pour, euh, pour grosso modo c'est ce que je voulais pas sûr pour les couleurs mais voilà Hop, je décolle là comme on est sur des produits qui sont plutôt secs on n'a pas de, de problème à décoller manipuler et voilà euh, ça fait un peu animal tacheté, c'est pas forcément euh, trop mon style, mais je me dis peut-être avec, euh, je pensais mettre des feuilles ou un truc comme ça devant. Mais en fait, peut-être une girafe, trouver une girafe, et puis euh, mettre la girafe euh, euh, colorisée avec un fond un peu, un peu plus clair devant, ça peut être sympa. Donc celle-là, je vais la laisser de côté, et puis on va euh, travailler d'autres euh, motifs, et notamment le ton sur ton. Euh, qui était quelque chose que je voulais vraiment vous montrer parce que les rendus sont euh, généralement super sympas. Donc je vais ranger ça. Hop Alors, je vous le conseille, vous faites ce que vous voulez bien sûr. Ranger au fur et à mesure parce que sinon on a vite fait de s'en retrouver euh, avec du bordel partout et très embêtant. Euh, pas que du bordel partout, mais avec des encres sur les coudes, sur les pieds parce qu'on a foutu un coup de coude dedans. Et si vous avez des chats, vous oubliez parce que là, les pattes dans l'encre. Tac, tac, tac. Voilà. Des fois que vous ne sentiez pas le vécu suffisamment fort. Euh, un de nos chats a fait ça avec euh, de la peinture euh, pour mur. Mon mari avait laissé la, le pot de peinture euh, 5 minutes le temps d'aller pisser. 5 minutes, c'est euh, 30 secondes, c'est trop. Et donc le chat a dit Oh, de la peinture bleue, je ah, tiens, je vais aller marcher partout. C'était de la blanche, pardon. Mais le parquet n'a pas précis. Du coup, après, on a suivi le, le, le chat à la trace. Il n'a pas aimé non plus qu'on ait nettoyé les patounes. J'y vais comme une brute. Hein. Là, je suis en train d'abîmer mon truc. Mais euh, je... pareil, je crois que euh, mes encres sont un peu, un peu vieilles. Et plus forcément très efficaces. Donc, là, ce que je vais faire, c'est un, un fond rose. Et je vais mettre des roses, euh, roses plus foncées. Donc je commence avec mon grosse pâle. Oh là là Qui est raide <rire> ah, Je vous avais dit j'y suis allée comme une grosse brute. Ah ouais, non mais non. <rire> ah ouais, non mais il est... Il n'y a plus. De... plus. <rire> J'ai juste de quoi que je connais mon truc. Bon. Alors, décidément, au point du matériel, rien ne se passe comme prévu. Alors, un rose pâle, un rose pâle, un rose pâle. Alors, celui-là, je ne vais pas le garder. Je vais le fous directement en l'air. Ça me de m'énerver en me demandant lequel marche, lequel marche pas. Je sais qu'il ne marche plus. Euh, je ne vais pas attaquer sur ce rose-là. Je vais refermer ça. Heureusement, coup de chance. J'ai un autre rose. Euh, C'est une distress. Je ai montré la marque en dernier. Mais bon, ben, voilà. Vous voyez, des fois, l'idée... Je me prépare, on, on fait tous ces petits plans et puis bah non. Nah. J'aime bien parce que le scrap aussi comme ça à travers ça il nous il nous enseigne l'adaptabilité et si on n'a pas assez d'adaptabilité, il nous fout bien en le mettre dedans. Alors théoriquement je suis en train de mettre de l'encre sur mon papier. Voilà. Je vous dis que j'ai un problème avec mes roues, là évidemment. En plus c'est une couleur que je n'utilise pas des masses. Alors je ne sais pas pourquoi ils sont tous raides. Bon on est sur du palichon. Hein. Je vais pas faire euh, tout le tour comme j'avais prévu. Et celle-là, la que euh, tête red rose, euh, elle, est, elle est récente, donc c'est pas un problème de, de séchage, elle est récente, je ne m'en suis pas démasse euh. Donc ce que je vais faire, c'est marquer essentiellement le tour. Il vaut mieux le faire avant qu'après avoir fait la deuxième étape, parce qu'après on fout les doigts dessus et tout. Euh, et puis euh, des fois il y a des encres à séchage lent, c'est un peu miscible, euh, mélangeable. Du coup, euh, si on le fait euh, le tour après, c'est possible. Et des fois on a des mauvaises surprises. Voilà. ça commence à marquer un petit peu. Ce sera vraiment très léger. Je, je pense que oui, on le voit au, au retour caméra. Normalement, vous devriez voir justement qu'on est sur un rose extrêmement euh, léger, mais présent. Hop. Si on fait des mouvements ronds, si c'est un peu plus fatigant. Euh pour avoir moins de, de risques de marque et un meilleur, euh, une meilleure homogénéité euh, au point de vue visuel que quand on fait ça. Là euh, pff, vu la quantité de pigments que j'arrive à déposer euh, voilà. me permettre de faire des grands coups, parce que pourtant il n'y a quasiment rien qui va. Voilà. Hop. Je vais faire un petit retour, regarder si ça me convient. bien. J'aurais bien voulu plus foncer, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas moyen. Alors, ensuite, je vais recommencer la même manœuvre. Regardez s'il y a un truc que je veux mettre un peu plus euh, dans un sens. Là, par exemple, on a une belle grande rose. Est-ce que je veux qu'il y ait une bandante euh, Par exemple, pour mettre... Euh... <rire> J'étais maman. On ouais, être comme ça. Et là pour le coup je pense que ouais ça pourrait être sympa d'avoir un truc euh, pas sur tout le, le fond mais un peu plus ouais comme ça peut-être ouais j'aime bien alors euh, si le papier dépasse on va pouvoir fixer autrement généralement c'est plutôt comme ça qu'on fixe Hop. mais euh, on peut fixer bah, bah, blâme. Ah, oh, puis il y a des cochonneries en plus. C'était bon. Je, pourtant, je vous avais prévu. Attention, euh, les encres assez changent lent. Des fois, on met des cochonneries. Qu'est-ce que je fais je, Là, je fous des cochonneries sur mon papier. Voilà. pour ça que j'appelle cette, cette série euh, de scrap pour les dyspraxiques. Au moins, comme ça, vous ne devriez pas trop vous sentir. Euh, des fois, on regarde les vidéos, on fait « Ah, mais sont trop bien, ils sont trop doués, moi je suis nulle. » Non, non, non. trop te regarde du temps, je fais contre-exemple. Moi, je le précise. Allez, c'est parti. Donc, on va se tenter. suspense. <rire> Est-ce que j'ai du rose dans mon rose Ta -ta -ta -ta. Ah, ça a l'air. En tout cas, la couleur prend. Hop Alors là, il faut quand même appuyer sur le, le, le pochoir. Donc là, on voit que quand même, hein, j'ai la couleur qui prend. J'aime pas du tout ce rose, en fait. J'aime oh. pas le rose. J'aime pas le rose, je fais un truc rose sur fond rose. Voilà. Il y en a qui aiment le rose. Et les roses. J'en fais pousser. Euh, une rose rose, un rosier rose et un rosier jaune. Je ne suis pas fanat des, des roses, l'odeur est trop forte. Et puis ça pique Moi je suis plus euh, bambou, euh, thym, sauge. Mais vous trouverez beaucoup plus de, de motifs de scrap euh, rose que euh, thym, sauge, tilleul, laurier. Laurier sauce, bien sûr pas leur bien rose of course et eh ben alors pour les personnes qui ont des fatigues musculaires mon rappelle n'hésitez pas à faire des pauses à souffler euh, c'est pas parfait c'est pas grave euh, à vous y prendre en plusieurs temps à ne pas travailler à la chaîne comme je le fais souvent parce que le truc c'est qu'en fait travailler à la chaîne ça permet euh, au point de vue rangement et nettoyage d'être beaucoup moins bien, beaucoup moins embêté. Parce que du coup on fait tout d'un coup et on économise de l'énergie mais euh, sur le coup c'est fatigant. Alors là vous voyez peut-être je vous montrerai. Ah euh, oh là là là le carnage de la moussaction et de ma délicatesse légendaire combinée. La moussaction n'est donc pas de bonne qualité, elle s'est énormément. Hop. Ah, je vous montrerai, il y a énormément de petits bouts de mousse qui sont partis euh, en morceaux partout. C'est pas du tout gênant, hein, c'est pas un problème. Je vous montrerai après aussi comment bien fixer les couleurs quand euh, on ne sait pas trop si c'est euh, vraiment du séchage lent. Enfin, euh, si le séchage lent a vraiment besoin d'un coup de fixation à, à la chaleur, par exemple. Là, j'ai un rose assez discret, c'est pas si mal que ça. Euh, moi, je pensais partir sur un rouge, hein, mais euh, bon, bah, j'en ai pas, j'en ai pas. Hein. Hop. On va ranger ça. Je vais vous montrer euh, le problème euh, de la mousse qui part en, en morceaux. Voilà. Euh, sur, en se griffant en fait sur euh, les bords du pochoir. Et ça, c'est uniquement le, le pochoir qui a euh, des la et mousse. Hop. Je garde mes petits trucs de côté. Là. Voilà, je vais vous montrer ça. Tout ça, c'est euh, des morceaux de mousse qui sont arrachés. Voilà. C'est pas gênant parce qu'en fait, elle euh, ne tâche pas le papier. Et, euh, et le résultat, ne, elle n'habille pas le, le, le résultat final. Donc, c'est pas un problème. Bon, enfin, c'est pas agréable non plus de travailler avec euh, du matériel qui tombe littéralement euh, en poussière dans les pattes. Mais, c'est vraiment pas cher. Voilà, donc si vous êtes fauché, ben voilà. c'est quand même intéressant. Et je suis pas sûre que les autres mousses soient de meilleure qualité. Voilà, donc ça finalement j'aime beaucoup le rendu. C'est euh, très fin, très délicat, euh, tout joli, mignon. Et euh, j'imagine bien effectivement un petit mot, euh, et puis éventuellement, pareil, une rose dessus. Pour revenir travailler à l'aquarelle une des roses ou euh, les trois, celle-ci, celle-ci et celle-ci, euh, avec un rouge plus soutenu à l'aquarelle. Je pense que je vous montrerai dans une autre vidéo euh, ce que je vais faire de ces fonds de cartes. Euh, pour l'instant, je conserve comme ça. Ici, j'ai une petite tache verte. Euh, je me tâte à remettre un petit coup de rose plus foncé mais léger ici. Euh... J'aime bien cette petite touche de vert accidentelle, parce qu'en fait, le, le, la, les roses c'est pas tout rose. Il y, a, il y a des pétales, il y a des choses comme ça, donc je viendrais peut-être justement euh, rehausser ça. Alors là j'ai pris un petit pinceau, euh, c'était même un truc de maquillage, mais je ne me maquille pas. Plus. Et en fait, c'est pour enlever les petits morceaux. C'est pareil quand vous travaillez avec un truc. Euh, hop, voilà, comme ça, c'est nickel. Quand vous travaillez avec, et que vous avez mis de, de la gomme ou des choses comme ça dessus, euh, évitez les doigts et le, le plat de la main ici, ça a tendance à tout cochonner. C'est très cracra. Euh, le pinceau, il faut y aller euh, léger, parce que ça peut quand même euh, venir euh, bouger les pigments. Euh, surtout avec des encres à séchage lent mais celui-là je sais que c'est un pinceau extrêmement léger euh, c'est pas un pinceau de peinture, c'est un pinceau de maquillage euh, et du coup il me permet de virer des poussières euh, sans, euh, sans risquer d'étaler et d'enfoncer de, le pigment dans le papier et puis je vous avais dit un troisième alors là vous remarquerez un truc c'est que mes, mes pochoirs sont très peu colorés. Hein. On n'est pas comme quand on travaille avec du gesso, ou de la peinture. Euh, un petit coup de... Ah ben Alors, si je vous montre le côté qui n'a pas été... Euh... Celui-là, on ne voit même pas sur celui-là. Et Celui-là, on voit, il y a un petit peu de, de, de vert, mais c'est très léger. Ça part très, très, très bien. Euh, ensuite, moi, je voulais faire euh, du bleu. Alors, le doré, il est raide, donc on oublie. J'aurais bien pris du bleu et du doré, ou du bleu et du vert. Et je pense que je vais prendre les distress. Alors celle-là, c'est pas des distress de taille classique, ce sont les mini distress. Euh, ça, c'est la taille classique du distress. Ça, c'est oxide. Euh, pour l'instant, j'ai pas mal de mal à m'en servir parce que celui-là, c'est la couleur pumice. Stone, un peu mice, je, je sais pas ce que c'est. Donc c'est une euh, pierre quelque chose. Mais en fait on est sur un, un gris euh, blanc extrêmement pâle et comme je travaille surtout avec des fonds blancs, euh, ça fait à peine un petit liseré euh, très délicatement argenté, euh, à peine invisible, à peine visible, pardon. <rire> et euh, bon, je suis pas forcément. Voilà. Donc là, j'ai recommandé des mini distress parce que le format me convient bien, ça se range facilement et euh, ça, je trouve ça quand même pratique. La, la boîte est de Ranger aussi. Ranger, c'est la marque qui fait euh, toutes les encres distress, entre autres. Et ils ont aussi un blender tool, donc un, un outil à tuer, blending, à mélanger, euh, avec un manche en bois et euh, des mousses euh, pareil c'est le même système de velcro Voilà, on, on met le, la mousse sur le velcro euh, tout simplement euh, là comme vous avez remarqué ça, bon, voilà. Ça, ça durera ce que ça durera et puis on verra après alors je voudrais mettre un fond euh, je vais continuer avec un fond euh, plus clair et quelque chose de plus foncé dessus euh, mais cette fois-ci j'aimerais bien après faire vraiment deux couleurs qui euh, sont, sont proches. Hein. Mais euh, j'espère que ça va marcher cette fois. Enfin, plus comme je veux. Ouh, mmh, le suspense. Voilà. Je vais me mettre en pause le temps de faire ça, parce que voilà, ça sert à rien que vous assistiez à tous les frottements. En boucle et puis euh, je vous reprends euh, juste après à tout de suite voilà alors ça paraît encore une fois très pâle plus pâle à la caméra que ça l'est en réalité je vais mettre un papier blanc à côté Vous voyez la différence c'est quand même un peu plus euh, bleuté et foncé euh, on n'est pas non plus sur des couleurs euh, extrêmement vives pareil même méthode je vais placer mon mon pochoir de la manière où je me dis ouais j'aime bien comme ça et tout alors une autre manière de fixer alors vous inquiétez pas pour les traces euh, sombres au dessus c'est une de mes patouilles euh, qui a laissé des marques alors un des trucs qu'on peut faire aussi c'est fixer à l'avant euh... je vais vous c'est c'était ici normalement on est là sur le motif et de venir euh, replier, le problème c'est que là ça ne fonctionne pas avec ce système là donc je vais repartir sur du côté là Hop. ça va pas donc ça aussi ça peut être une technique de, de le mettre dans le sens et puis de venir poser le truc dessus. Voilà. Je vais le mettre ici. Je regarde sur les côtés. Si je veux bien. Et là. Là j'ai un motif donc qui est centré. C'est ça que je, je voulais sur, ce, sur celui-là. Vous vous souvenez au début où j'avais placé un peu n'importe comment parce que. On s'en fout quoi des tâches. Il n'y avait aucune tâche qui me parlait en particulier. Quoi. Là il y avait vraiment un motif central et j'avais envie d'avoir assez au centre, d'avoir quelque chose d'assez euh, symétrique avec ce, ce motif un peu explosif euh, vers le centre. Et là ce que j'aimerais bien idéalement c'est... Je vais retourner celui-là des fois que ça joue sur l'encre. Fais... Euh, hop. Là, c'est celui-là au centre et euh, l'autre en périphérie qui est un peu plus vert, un peu moins euh, turquoise. Euh, pan. La couleur, c'est peacock feather. <rire> Donc, euh, plume de bon. <rire> La couleur, pan. Donc, pareil. Je repasse un peu à côté, alors comme on est sur, euh, on n'est pas sur un truc ultra précis, hein, je vais en avoir sur les motifs d'à côté. Hein, puis, euh... Vous allez voir ce que ça donne à la fin. Là, j'ai enfin plus de pigments Ouf. parce que l'autre j'ai mis en pause et franchement, pff, ça a été long pour euh, tout ça pour un bleu très pâle. Euh, mais pourtant j'ai remis un petit peu d'eau, quelques gouttes dessus pour euh, réactiver la, la couleur de l'encre et euh, je, je pense que je vais stocker mes, mes encries retournées euh, pendant quelques temps en espérant que ça imprègne un peu plus le ta tapis. Euh, sur les encres Distress, ce n'est pas un truc que, que j'aime moi perso, euh, c'est un tapis de type euh, tissu, c'est raide comme euh, matière. On n'est pas du tout sur euh, les mousses habituelles et classiques. Sur les autres, on a des mousses qui sont euh, imprégnées, qui sont euh, très euh, compressibles. Alors que ça, c'est quelque chose qui ne bouge pas. C'est comme un empilement de, de tissus. Et euh, j'aime pas en fait ce, ce truc-là. Je trouve qu'on ne prélève pas très, très bien la couleur. Bon, en tout cas, moi j'ai plus de mal. Donc, ne pas oublier de bien tenir son pochoir, même si nous avons mis du masking puisque, fouf, c'est possible quand même. On évite d'être trop brusque, surtout dans les zones de petits détails comme ici. Et surtout comme je viens exactement de le, le faire. Voilà. Donc là, on voit que euh, la couleur est quand même nettement plus intense. On n'est pas non plus sur des couleurs euh, flashy après, c'est pas non plus ce que je voulais. Si vous voulez des trucs flashy, euh, prenez plutôt des, des, des encreurs euh, mousse déjà. Alors pas ceux-là parce qu'ils sont fins et pas forcément super bien adaptés. Quoique ça peut le faire. Et euh, vous pouvez carrément tamponner directement. Euh, C'est flashy, ça peut laisser des marques. Euh, C'est très riche en couleurs, je suis pas fan, mais bon, pourquoi pas. Sur certains petits motifs, par exemple, euh, dans un coin, ça peut être vachement bien. Voilà. Un peu ici, un peu ici. Alors là, je me soucie pas du dos. Bah tiens, blaf, je viens de bouger, de tout décalé Bon, alors normalement, on évite à tout prix de faire ça. Voilà. Euh, ceci dit, il y a une technique qui consiste à le repositionner légèrement de côté pour avoir un effet euh, 3D. Mais euh, encore une fois, pas ce que je voulais faire. Et Celui-là, il est quand même encore en plus en plus. Génial comme j'ai décidé de faire des bêtises bon, celui-là il ne colle plus Hop. on va le virer ça on va le repositionner tranquillement mais je réitère normalement si vous voulez un résultat euh, assez bien c'est nickel évitez que ça bouge voilà mais bon Hop. je range mon alors, Evergreen Booth, je ne sais pas, c'est un verre, est-ce qu'il va fonctionner oh, oh mon dieu, du verre avec du verre, truc de ouf, alors là, j'ai un encrier un avec du, de, de, plein de couleurs dedans, ouh, ouh. Alors on va faire gaffe parce que là j'ai vu qu'il euh, y avait une partie vraiment de la mousse qui avait été méga imbibée et pas le reste. La fille, j'en ai pas mis sur mes doigts parce que ça c'est un peu masqué. Il faut que les doigts dans la peinture, comme les chats. Voilà, on essaye de répartir partout. Et là, je vais bien commencer par le côté euh, parce que pour le coup, il y, y, y a un gros risque euh, de l'intensité que ça. Euh, si, si ça se décolle, ça va baver. voilà Donc là, super. Donc là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que ça donne. On a un résultat qui est nickel. Fatigant pour les doigts. Je pense qu'il faudrait que je me renseigne pour euh, voir s'ils ont des recharges euh, pour les encres distress. Ça me saoule euh, les trucs qui sont quand même euh, vachement récents. Et euh, alors les tout petits comme ça, euh, je les ai eus entre je crois 2,30€ et 2,60 euros chez Craftelier, mais euh, sinon on est souvent à 3, ,00, 4 euros le, euh, le petit pot. Euh, pour un distress de cette taille là pour euh, l'autre de ce format là on est à 7-8 euros quand même hein. donc euh, les encres euh, déjà c'est pas écologique euh, de toute la boîte en l'air si on peut recharger euh, donc c'est gâché quoi c'est dommage euh, puis en plus bah euh, ça chiffre normalement ça chiffre les Versafine euh, font ça, euh, je vous montrerai tout à l'heure, et ça j'aime bien ce système-là. Alors en plus, euh, les Versa... enfin, la Versafine... Euh... <rire> Attention ah chérie <rire> La Versafine euh, est, est magnifique pour le tamponnage, elle a vraiment une qualité de ouf. Voilà. voilà ça j'aime bien. Regarde ce que ça donne en, en bleu et vert, euh, turquoise et tout vraiment euh, vraiment les couleurs et puis ce motif un peu euh, euh, Art nouveau euh, gros gros kiff pour euh, l'ancienne et fan d'art nouveau que je suis Donc désolé, vous aurez mis pas tout euh, devant, mais là, il faut que je tienne le truc, et ça, ça devient un petit peu compliqué à, à gérer. Euh, parce que mes masking tapes euh, sont, sont finies, quoi. ils sont servis pour plusieurs pochoirs, et euh, là, là, ils marchent plus. On aurait pu les changer avant, mais voilà. Suspense Est-ce que euh, le rendu me convient Oui Oui, carrément. Donc voilà ce qu'on peut faire comme fond de carte. Après on peut imaginer par exemple pour euh, rehausser ou euh, réaffirmer le style art nouveau euh, de ce fond de carte. Des petites touches dorées, euh, des, des végétaux stylisés, euh, des choses de ce type là à avoir. Euh, et puis j'imagine très très bien aussi euh, euh, ici venir utiliser une perforatrice de bord pour renforcer le côté euh, doux. D'ailleurs, je... Non, je ne vais pas le faire tout de suite parce que euh, les fonds de cartes se retaillent. Alors, je voulais vous montrer pour bien fixer la couleur. Hop, je vais me fous la tête dans le tiroir. Ah oui, c'est vrai, j'ai rangé mon hot dans le chariot. Voilà. Pour bien fixer les couleurs, notamment des encres à euh, séchage lent. Euh, mettre un coup de, de heat gun que j'ai malheureusement tendance à appeler hot gun, mais heat c'est chaleur euh, et c'est le mot euh, du, du pistolet chaleur. Euh, donc venir mettre un petit coup de heat gun euh, pour bien euh, faire prendre. C'est aussi avec ça qu'on fait fondre les, pouces, les, les poudres à embossage et. Euh, Là j'en ai pas mis mais euh, voilà. Du coup à mettre un petit coup de ça. Le sèche-cheveux ça ne marche pas sur les poudres en bossage. Et par contre pour euh, sécher et améliorer la prise des pigments là, je ne sais pas. Petite note, oui, ça fait du bruit. Euh, petite note, 1, c'est très chaud, attention à vos doigts. Généralement, je ne fous pas mes doigts en dessous. Euh, là, je l'ai fait, ça a été. Et euh, petite note numéro 2, ça a tendance à tordre le papier. Si votre papier a besoin d'être séché et que ça tord le papier, passez un coup de l'eau. Voilà, passez un coup de l'autre côté et ensuite mettez-le euh, éventuellement avec un poids dessus. Euh, ça va permettre de le tordre mais dans l'autre sens avec la chaleur. Donc euh, ça marche bien. Le résultat est euh, top. Et là je vais vous montrer quand même une différence. Je, je pense que ça va se voir. Ici vous voyez, euh, on a un aspect quand même assez euh, lisse et tout. C'est parce que j'ai pas pris la même face que de ce côté-là où le grain est plus marqué. Et ici on est sur le côté du grain le plus marqué, euh, là. Donc on voit euh, quelque chose de beaucoup plus texturé euh, et puis euh, là c'était le côté plus lisse. Donc euh, n'hésitez pas à bien connaître les papiers que vous utilisez parce qu'il y a beaucoup de, de, de choses qui vont changer euh, qu'on ne voit pas forcément au premier abord parce que sur un papier blanc bah, vous le à un côté ou l'autre. C'est assez discret si vous faites un matage, euh, Donc le fait de mettre euh, un papier derrière euh, une photo ou euh, une colorisation de tampon ou autre. Euh, ça se verra pas des masses, mais euh, avec des techniques, notamment si on frotte l'encre, le grain va ressortir. Donc, avec cette technique, on peut vraiment obtenir des résultats euh, variés, euh, des choses pour des cartes pour enfants avec des animaux, des choses... Euh euh, plus tendre et chabichique pour une Saint-Valentin ou pour la fête des mères euh, ou des choses art moderne ou carrément décalées. Moi j'avais pas d'encre euh, très vive avec des couleurs extrêmement flashy mais euh, on peut tout à fait imaginer euh, ce genre de choses. Là c'était avec fond travaillé mais bien sûr vous pouvez euh, le faire avec un fond blanc euh, tout à fait uni et on a vraiment utilisé la même technique pour ces trois euh, euh, fond de carte très différent. Je vous montre sûrement à un autre moment euh, l'utilisation de ça. Euh, N'oubliez pas qu'il n'y a pas vraiment de limite. La limite, c'est votre imagination. On peut avoir euh, deux, trois couleurs à l'avant. On peut en avoir plusieurs dans le fond, comme ça a été le cas ici. Euh, on peut faire des dégradés vers l'intérieur vers l'extérieur, euh, entre couleurs, plus ou moins foncées, etc. Bah, J'espère que ça vous a plu et que vous allez bien vous amuser aussi. Voilà, au revoir Euh, re petit retour, en fait j'ai complètement oublié de vous parler des recharges, euh, là c'est la Versafine que j'utilise énormément parce que euh, quasiment toutes mes bases de tampons à coloriser j'utilise ça, euh, parce qu'elle marche très bien, elle résiste à l'eau et elle est très fine, elle a une, vraiment une bonne qualité d'ancrage, une grande précision, euh, Hop, donc j'utilise un petit encreur. J'ai différentes couleurs, euh, là je vais vous montrer les couleurs euh, que j'ai, mais les autres je m'en sers vraiment très peu. Euh, si, il y a la vintage sepia, quand je veux faire vraiment euh, plus discret euh, dans des tons bruns, euh, sepia c'est un, une sorte de brun. Euh, et puis euh, j'ai l'onyx black, donc euh, c'est la même que celle-ci, mais en petit format, euh, qui souvent est plus pratique à trimballer, etc., que euh, le gros pad, etc. <rire> Faut que j'arrête de répéter en boucle donc euh, on peut aussi les poser comme ça sur le bord du bureau c'est vraiment très bien conçu euh, la Versafim donc celui-ci il est intéressant euh, éventuellement notamment quand on a des grands tampons euh, pour colorisation euh, à faire mais euh, sinon, les petits sont, sont très pratiques à, à manipuler, etc. Alors, moi, ce que j'ai fait, parce que euh, je trouvais qu'on ne voyait pas vraiment le rendu de la couleur. C'est un peu cracra, c'est pas très beau. Euh, en fait, là, on a le, la couleur sur le, la boîte. Et je, ça peut clairement suffire. Mais moi, je voulais mieux voir la couleur. Donc, en fait, euh, j'ai tamponné le bord. Et euh, bien sûr, ça ne prend pas sur euh, le plastique donc j'ai mis une couche de vernis dessus mais euh, au final c'est pas forcément très utile et puis euh, là où je trouvais que c'était pas tout à fait la même couleur euh, avec le vernis ça a évolué aussi donc euh, finalement juste regarder euh, bien le, la couleur dessus ça suffit quoi. Les recharges et ben, vous avez la marque le numéro de couleur, la couleur et puis vous remettez un peu dessus. Euh, si besoin vous pouvez appuyer euh, avec, voilà, avec le l'outil. Là je l'ai.. Il y a encore largement assez d'encre. Et moi, ce que je fais généralement, c'est que je le stocke à l'envers quelques temps. Euh, après avoir bien... Euh, J'imprègne, je le laisse, puis je le, re, je le retourne pour que ça, ça s'éparpille euh, grâce à la gravité du mieux possible. Donc ça, c'est l'Onyx Black de Versafine qui est vachement bien. Et là, je viens de regarder, j'ai vérifié. Il y a effectivement euh, des recharges pour euh, la marque Distress. Et euh, je pense que quand j'aurai un petit peu de sous de côté, j'en reprendrai parce que j'ai vraiment... Euh, des, trop gros problème avec la plupart de mes encreurs qui ne sont pas assez chargés. Après, voilà. Des fois, on a le prix, des fois on a la qualité, des fois on a les deux, des fois on n'a aucun. On fait ce qu'on peut. <rire> Mais les recharges, c'est intéressant. Regardez dans les marques que vous utilisez euh, s'il y a des recharges. Voilà. Au revoir